Bonjour et bienvenue dans ce premier Quad neuf, qui est une vidéo, on va dire, pas encore spéciale parce que je crois qu'en fait cette chaîne on devrait l'appeler Evals Spécial. Et on va parler aujourd'hui un petit peu de toutes les nouveautés qu'il va y avoir sur le, bah, sur la chaîne et tout ce qui s'ensuit et tout ce qui est autour, le live et compagnie. Puisque Evals ça fait partie de Team Mary. Team c'est quoi pour ceux qui ne savent pas C'est un groupe d'amis que j'ai créé il y a même temps quelques années et avec lesquels on fait plein de projets, des courts-métrages et autres. Et c'est pour ça que la chaîne en fait Twitch s'appelait en premier Team Miri avant de s'appeler Evals c'est que je me mette, on va dire tout seul à mon compte et que je récupère les règles et que je sois le chef. Euh, non, je rigole. Et grosso modo, ben, on va faire un petit peu le point de tout ce qui va arriver euh, et tout ce qui est déjà en place sur la chaîne. Alors, j'ai fait une petite liste, hein, qu'on va la lire un peu dans l'ordre pour pas que j'oublie de dire des choses. Donc, euh, déjà, petit 1, l'arrivée du site internet qui arrive très prochainement, sur lequel vous allez pouvoir retrouver donc le planning, les lives, les vidéos et plein d'autres choses. Alors, il va être euh, très vite mis en ligne d'ici quelques, quelques jours, quelques semaines, grand maximum, que je suis en collaboration pour le faire, avec euh, Marine alias Secretary et Marvin alias, bah, Marvin76120 <rire> sur Twitch. Euh, qui m'aide à faire le site, l'écriture, la mise en page, les images et tout ça. Donc voilà, le site arrive. On avait déjà à l'époque un site mairie sur lequel on héberge nos vidéos. Et là, on va faire un site en fait où les gens pourront justement accéder au planning. Euh, voir un petit peu toutes les nouveautés qu'il va y avoir et autres. Voilà c'est tout pour le site pour l'instant, de toute façon vous aurez je pense une annonce directement vidéo avec la présentation du site très prochainement. Ensuite donc les jeux qui vont arriver sur euh, Steam et Youtube parce qu'il y a plein de nouveautés, on va arriver en fin d'année, ça va être Noël, Halloween et toutes les petites fêtes qui, qui arrivent avec. Du coup alors bon pour Halloween on va faire un live spécial Halloween, hein. j'annonce tout de suite ça va être euh, principalement Resident Evil 7 en VR, je sais pas encore euh, comment on va faire mais je pense que ce sera principalement sur PS4. Euh, le 25 octobre il y a Medieval aussi qui sort et ça je vais le faire en vidéo Youtube, je pense en aventure, j'ai pas encore prévu de le faire en live, j'y réfléchis encore mais pour l'instant je suis plus sur des vidéos Youtube épisodiques Parce que j'ai envie de faire du let's play en fait sur la chaîne euh, Le 5 novembre il y a Planet Zoo qui sort, c'est un jeu de stratégie, ça je pense qu'on le fera en live ou grosso modo bah, on construit son zoo à la zoo Tycoon et c'est un truc que j'aime énormément comme type de jeu Parce que c'est un petit peu jeu de, jeu de gestion stratégie. Donc voilà euh, après on arrive plus sur 2020, donc euh, les jeux qui, que j'attends principalement et que je vais prendre ça va être Dragon Ball Z de Cacarotte, qui sort euh, début 2020, euh, là aussi je ne sais pas encore si ça va être live ou vidéo, je pense que je ferai peut-être quelques vidéos présentation et je jouerai principalement en live je pense, je ne pas encore me en réfléchir. Le jeu que j'attends le plus c'est Final Fantasy VII Remake qui sort donc le 3 mars 2020, là ce sera aussi euh, je pense en vidéo YouTube qu'on fera ça. Euh, Ding Light 2 qui sort le deuxième trimestre 2020 où là je pense que je le ferai en live je sais toujours pas si je le prends sur PC ou PS4 je pense que ce sera PS4 mais je suis pas sûr et pour terminer le jeu que je prendrai peut-être Cyberpunk 2077 voilà parce que je suis assez hésitatif encore sur le jeu j'attends de savoir un peu plus donc on va attendre un petit peu comme vous le voyez le décor a encore changé parce que j'arrête pas de bouger les meubles euh, là ça va être définitif parce que comme ça en fait je peux mettre le fond vert et c'est bien bien cadré ici et en fait je vais tourner principalement sur fond vert et faire les lives sur fond vert. Et du coup je donne mon petit coin tranquille. Euh, je préfère avoir un petit coin euh, stream, euh, vidéo, montage, tout ça avec euh, tout mon setup qui est là. Voilà, ensuite dans les vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Parce que bon, c'est quand même, vous êtes, vous êtes sur cette chaîne spécialement pour ça, pour les vidéos, hein, les lives. Je n'ai pas dit que vous en foutez. Mais euh, dans la, on va parler un peu de la chaîne quand même. Donc la chaîne, principalement, vous savez que dessus il y a du Yu-Gi-Oh Et euh, donc on va parler pour commencer des vidéos Yu-Gi-Oh qui vont arriver dessus. Déjà, il va y avoir deux épisodes tuto qui vont être les derniers parce que j'ai prévu de faire ça juste en quatre parties. On a vu la première partie avec les différents types de cartes, la deuxième partie comment elles fonctionnent, etc. Troisième partie, on va voir donc les Xyz, euh, les Synchros, euh, Fusion, et je crois que c'est tout. Je suis pas sûr qu'on verra les Link. Les Link sera peut-être quatrième partie, plus un petit peu mise en place, ces types de deck, etc. qui fonctionnent. Donc voilà. Il y aura aussi comme vidéo donc les duels avec des decks rétro de l'animé qui seront à la fois faits en jeu vidéo et euh, je pense mais pas dans l'immédiat en aussi réel, des vrais duels parce qu'on m'a aussi demandé de faire des duels j'ai reçu pas mal de MP et de commentaires qui me disaient c'est quand tu vas faire des vrais duels avec des vraies cartes en vidéo, bah, du coup on va en faire euh, ça va être sympa parce que ben, je commence à avoir pas mal de decks, Marine aussi, euh, Marvin euh, pas trop et Biscuit je sais qu'il en fait aussi quelques-uns On va aussi inviter d'autres personnes, hein. vous en faites pas pour ça ça va arriver petit à petit, les choses vont se faire petit à petit Il euh, y aura toujours des ouvertures et il y aura toujours des Yuugi new new News, d'ailleurs il y en a un qui arrive aussi très prochainement new -news, parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles infos euh, il y aura toujours des épisodes de Smite sur les personnages Mais je vais essayer de remodeler un petit peu Les, euh, les épisodes pour que ça fasse moins euh, Juste du gaming et plus une présentation Du personnage, c'est-à-dire des épisodes Plus courts euh, Plus condensés, avec on va dire Je vais peut-être faire une ou deux parties avec ce personnage-là Les enregistrer, faire des présentations Un peu plus commenter Et moins démonstratif en fait euh, Voilà, ce sera moins démonstratif comme type de vidéo Ce sera beaucoup plus commenté Au présent, présent, présent, niveau présentatif, je pense que ça se dit euh, le retour aussi des best of de Marvin et Quentin parce que j'ai un nouveau PC hyper puissant, hyper performant, tout ça qui me permet de faire tourner les nouveaux jeux qui, qui sortent. Du coup, euh, bah Marvin aussi, du coup on va récupérer un petit peu les Marvin et Quentin qui est un format de vidéo que je pense que je préfère sur cette chaîne parce que c'est ce qui me fait le plus triper. Ça me permet de garder aussi des bons souvenirs de potes, c'est rigolo, c'est marrant, c'est Marvin, c'est moi. Donc voilà, il y aura toujours donc des vidéos gaming, de présentation, de let's play et tout en compagnie. Comme j'ai dit, voilà, il y aura les let's play. Et des petits projets secrets qui vont arriver petit à petit. Donc voilà, c'était le petit coin de neuf. De temps en temps, j'en ferai euh, quand il y a vraiment des grosses nouveautés. Là, on va dire, avec l'approche des fêtes, je pensais que c'était assez important de pouvoir un petit peu parler de tout ce qui est arriver, de tout ce qu'on allait pouvoir faire, du site internet qui arrive. Euh, donc voilà. C'est tout pour les infos. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez sages et n'oubliez pas, tous les samedis, c'est les Yugi samedi sur les lives. Bisous